Hello Salut à tous, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Dounia. Euh, sur cette chaîne, on parle de plein de choses, on parle de prépa physique, on parle de crossfit, on parle de méthode, on parle d'alderophilie et de gymnastique, et aujourd'hui, on va parler de débat. Voilà, un bon cours de débat piquant La question qu'on va être amené à se poser, avec un second degré et un petit peu de distanciation d'esprit, parce qu'il est évident que ça n'arrivera pas, mais est-ce qu'on doit me retirer ma carte de coach à cause d'une publication Instagram qui aurait peut-être dérangé 2 trois personnes. Je vais donner mon avis, je vais donner le contexte de cette publication, mon avis, ce que j'en pense. Et on verra euh, à la fin ce que vous, vous en pensez. Je suis particulièrement désolée pour cette coiffure approximative que je n'ai absolument pas travaillée avant de filmer cette vidéo. Euh, je reviens de l'entraînement, j'avais les cheveux mouillés, je les ai séchés vite fait et j'ai dit allez ça part alors du coup on va analyser cette vidéo parce que j'ai reçu, c'est le seul le seul commentaire négatif que j'ai reçu, c'est le seul que j'ai reçu de négatif négatif. Après j'ai reçu des remarques euh, parce que j'ai énormément de chance d'avoir une communauté qui est très compréhensible sur énormément de choses. Et du coup j'ai reçu des remarques euh, et des gens qui n'ont pas spécialement compris mais pas de méchanceté comme ce commentaire qui est particulièrement méchant je trouve est complètement infondé. Je suis pas du genre à donner mon avis sur les réseaux parce que j'en ai complètement approximativement rien à foutre de donner mon avis euh, et j'estime que les gens n'ont pas spécialement besoin d'avoir mon avis sauf s'ils me le demandent euh, là je vais vous donner mon avis sur cette vidéo, le pourquoi du comment je l'ai posté et quel intérêt j'avais à le poster parce que je ne poste rien si ça n'a pas d'intérêt euh, faire voir ma vie juste comme ça c'est pas moi en fait, c'est pas moi donc ça n'a aucun intérêt pour moi de le faire euh, j'ai posté cette vidéo dans un intérêt bien précis je pense que euh, aujourd'hui Instagram c'est un c'est néfaste déjà Instagram, mais bon, c'est mon lieu de travail aussi, donc je peux pas critiquer la chose qui me donne de l'argent et qui me rapporte de la clientèle. Cependant, c'est néfaste parce que on vous montre que la réussite parfaite de tout plein de choses et à côté de ça on vous montre pas par quoi les gens passent par la défaite par le doute par des choses qu'on vous montre pas et du coup on a l'impression que tout le monde a une vie parfaite et après quand vous déprimez quand vous êtes chez vous et tout vous, vous dites putain j'ai vraiment une vie de merde parce que cette personne là elle a une vie de ouf et moi pourquoi je sais pas non parce qu'en fait c'est faux cette personne elle vous ment euh, et, et là, on parle de crossfit Il y a énormément de comptes Instagram crossfit Ce sont des menteurs Mais des menteurs Moi, je suis crossfiteuse Je pratique depuis 4 ans bientôt Même plus que ça euh, Pardonne-moi, mais j'ai fait plus de loupé que de réussite Il hein. euh, y a plein de choses où c'était douteux Pourtant, je suis dans la technique à mort Je suis hyper pointilleuse dans mon taf Avec mes clients, avec moi aussi Mais je suis hyper pointilleuse dans un paquet de choses Et, et moi-même je suis passée par des étapes, vas-y frère, c'était pas, pas ouf quoi, en termes de technique. Comme on ne le montre pas sur les réseaux, on a l'impression que tout roule comme ça. C'est comme quand vous développez une société, <rire> si tout se passait merveilleusement bien, ça serait trop bien, mais c'est pas la réalité des choses. Et du coup, Instagram veut que euh, on ne vous montre que ce qui est parfait. Et ça fait partie du pourquoi du comment j'ai posté cette vidéo aussi, mais on va y revenir. On va regarder la vidéo. Donc là, sur ma charge, j'ai une charge à 95 kg. Hum, C'est une charge que j'ai déjà passée. Je l'ai déjà passée euh, plusieurs fois euh, en power, bien sûr. Et en fait, je vais vous expliquer, avant de regarder cette vidéo, pourquoi est-ce que je passe mes barres en power. Tout simplement parce que je suis meilleure en power qu'en squat. Et que mon squatting aujourd'hui euh, s'arrête à 95. Donc en fait, je savais que j'allais chercher un RM. Bon, donc je savais que j'allais monter au-dessus de 95 et que je le peur en squat. Il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu travailles pas ton fond de squat Parce que moi, je suis prépa physique, en fait. Je suis pas athlète. Donc, je suis très contente d'avoir des grosses charges et je bosse ma technique, mais j'ai pas vocation à avoir des énormes charges et de faire de la compétition à haut niveau. Donc, du coup, les gens qui ont envie d'avoir des PR squat clean à 100 kg, par exemple, quelqu'un comme moi, qui voudrait avoir des PR à 100 kg, se concentrerait sur son front, travaillerait sa force, ferait des cycles de force adéquats pour ça. Moi, j'en ai rien à faire, en fait. Moi je m'en fous, je veux pas ça, je veux pas perdre de temps à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Moi je m'entraîne parce que j'aime m'entraîner, j'aime voir les copains, euh, j'aime me défouler. Mais je m'entraîne pas parce que je veux performer à mort, tu vois. Donc du coup, 97 mois pour moi en power, bah, je suis très contente. Moi j'ai 97 en clean, en clean and jerk et je suis très contente et ça me va comme ça. Donc je pense qu'il faut partir du principe que chacun a vraiment ses, ses objectifs en termes de sport. Euh, donc voilà, euh, pour remettre dans le contexte le workout c'était, on était à trois relais, à chaque fois qu'on devait passer une grosse barre et, et faire un PR, euh, à chaque fois qu'on passait, il y avait pour moi, pour ma part, 10 butterfly poulet à faire. Donc ça veut dire que je sortais du butterfly poulet, je me dirigeais vers la barre et je devais lifter une grosse charge. Si ça passe, au tour d'après, je laisse mes collègues passer, au tour d'après, je recommence avec une charge plus grosse. Donc j'ai fait 90, 93 et 95. Donc là on est à ma barre 95. Ok, on va squeezer le petit passage où je suis très contente avec mon collègue parce que c'est quand même 95 kg. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, on parle de 95 kg. on n'est pas en train de parler de 65. Euh, donc ça, il faut que les gens le comprennent aussi. Je vous mettrai la barre 93, elle est quelque part dans mon téléphone, je vous mettrai la barre 93 pour voir euh, techniquement euh, comment je l'ai réceptionnée et comment je réceptionne la 95. Donc là, on arrive en fin de workout, on le voit au chrono là-bas, il reste 3 minutes. Euh, on arrive en fin de workout, je suis assez fatiguée. Mais bon, on est sur du nerveux, donc bon, de toute façon, euh, c'est comme ça en compète, Il faut charger, charger. On va on vous demander un PR, euh, vous allez chercher un PR. Donc, il en, il en valait de soi que pour moi, j'allais jamais aller la chercher en squat clean. Impossible. Parce que je sais que je remonte pas au-dessus de 95. Donc, euh, j'ai fait tout en power et c'était très bien en power. Euh, si on regarde un petit peu techniquement, c'est très simple. Regardez, je me mets en place. Moi, je trouve que ma position de départ est plutôt bonne. Euh, je suis bien en place, mon poids, mon poids de corps est bien réparti dans mon talon, mon dos il est bien engagé, mes épaules aussi, euh, je presse bien ma barre et j'ai mon grip. Okay Peut-être qu'un altérophile ne sera pas d'accord avec ce que je dis, mais moi je ne suis pas altérophile, je suis euh, crossfiteuse qui pratique l'altérophile. Donc euh, moi ça me va. Hop, sur le passage de mon tibia, il est bon aussi, mes genoux reste dans l'axe, euh, je pousse fort dans mes talons, mon dos il est bien engagé, il ne bouge pas, donc ça veut dire que il est bien solide. Sur la montée de ma barre et je viens m'engouffrer tout bonnement sous ma barre et je vais pousser très fort. Je vais pousser fort dans mes jambes et je vais fournir une extension. Je pense que j'aurais pu faire mieux en termes de poussée fort, mais il faut, faut rappeler qu'on est à 95. Donc du coup, je peux difficilement faire mieux que ça. Euh, mais bon, là, techniquement, je suis bonne. Ma verticalité est bonne. J'ai pas d'épaule en arrière. J'ai bien poussé vers le plafond. J'ai les épaules qui sont assez actives. Et là, je vais bien les activer, vous le voyez. Okay je peux faire mieux, mais je suis déjà pas mal. Mes dorsaux sont actifs. Et là, du coup, je suis déjà en phase où je vais venir chuter sous ma barre. Donc en fait, tout ce que je viens de vous faire voir là, là, pour moi, en tant que coach et technique coach technique d'haltérophilie, il n'y a rien de mauvais. Tout, techniquement, tout est bon. Euh, il y a des choses à améliorer parce qu'on peut toujours améliorer toutes les techniques, même des plus grands altérophiles. Cependant, là, ma technique, là, là, en, en d'autres... Je pas d'autres termes de, de dire qu'elle qu est bonne, en fait. <rire> qu'elle est bonne et qu'il n'y a rien à en redire. Euh, au moment où, où je chute, je pense que je suis un peu lazy sur les coudes. Je, vous voyez Paf! Je les mets, mais le coup de gauche pas trop. Ils viennent rapidement sous la barre, mais je pense que je peux mieux faire. Et du coup, elle est déjà en phase de retomber. Ça, c'est mon premier problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai chuté beaucoup trop large. Regardez mes pieds. J'ai chuté beaucoup trop large, en fait. Ça, c'est un, un souci technique, bien sûr. Mais c'est surtout un souci de réception. J'ai chuté trop large. Et du coup, quand je chute trop large, regardez. Là, dans cette position, je suis déjà en phase où je vais vouloir remonter ma barre. Donc, en fait, regardez mon pied droit, mon pied droit. Je vais pousser fort dans mon pied droit. Regardez. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. Tac Ma jambe, elle est tendue et je la remets sous les hanches assez rapidement parce qu'il y a quand même... Ma gueule, elle est horrible, je ressens rien. Parce qu'il y a quand même 95 kilos sur mes putains d'épaules quoi. Et ensuite, je fais pareil avec la gauche. Je pousse fort dans ma jambe gauche et je la remets sous les hanches. Tac OK Et en fait... C'est ça qui n'a pas plu, que je, que je peux totalement comprendre. Euh, ça n'a pas plu parce que techniquement, on dirait que je vais me péter le genou. Je vais pas me péter le genou, je pousse fort dans mon genou pour pouvoir le remettre sous les hanches. Euh, forcément, il y a une espèce de petite rotation et encore que moi, je la trouve pas euh, incroyable. Bon, il faut savoir que je suis sprinteuse de base, donc ça, euh, c'est le B à bas chez nous. Euh, je remets mes pieds sous mes hanches et je repars. Techniquement, si on regarde toute la phase de lever, il n'y a rien à dire. Le seul tort que j'ai eu sur cette euh, performance, parce que pour moi, c'est une performance, le seul tort que j'ai eu, c'est la réception qui est trop large. Et du coup, après, j'ai me de batailler pour ramener mon pied et l'autre. Si j'avais chuté un poil moins large, c'était bon. Mais bon, après, entre ce qu'on a prévu de faire et ce qui se passe vraiment compète, il y a un monde quand entre les deux, tu vois. Donc, euh, voilà pour ça. Tac, et je finis ma barre. Donc, cette vidéo, elle est sortie d'une compétition. Elle n'est pas sortie d'un programme euh, d'entraînement de, dans une salle où j'aurais éventuellement fait un, une montée de charge pour aller chercher une grosse charge technique. Voilà. La différence entre les deux vidéos que j'aurais pu poster. La question, c'est pourquoi est-ce que j'ai posté ça C'est très, très simple. J'ai posté ça parce que l'Instagram, d'où et la chair, c'est ma marque et c'est moi. Euh, Qu'est-ce qui euh, euh, anime cet Instagram C'est moi. Quelle est l'identité de cet Instagram C'est moi. Euh, sur quoi se base cet Instagram Moi. Et la technique des mouvements. Bon. Partant de ce principe-là, il est totalement normal que je montre quelquefois, et j'ai bien dit quelquefois parce que je ne suis pas très évasive sur ma vie privée, il est bien normal que je montre quelquefois euh, mon quotidien dans mon, cercle, dans, mon, dans mon cercle privé, en dehors de mon travail. Je peux pas montrer euh, ma vie euh, avec euh, ma famille parce qu'ils ont pas demandé à être sur les réseaux. Je vais pas montrer euh, ma vie avec mes amis parce qu'ils ont pas demandé à être sur les réseaux. Et je vais pas montrer quand je suis avec des clients parce qu'ils n'ont pas forcément demandé non plus. Euh, du coup, qu'est-ce qui me reste Il va me rester dans mon cercle privé les éventuelles compétitions que je peux faire euh, et entre autres, bah celle-ci qui m'avait l'air vraiment super cool. En fait, ce que j'ai voulu montrer dans cette vidéo, c'est euh, deux choses. La performance sportive en compétition, euh, la joie que ça procure parce qu'on le voit très clairement que je suis incroyablement très contente d'avoir lifté cette barre parce qu'elle est lourde. On voit aussi que je m'entraîne dur parce que 95 kg, je le rappelle encore, c'est extrêmement lourd. Euh, on on, on s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression qu'on est des machines de guerre, mais je ne suis pas une machine de guerre. En fait, j'ai plein de défauts. Euh, je ne suis pas euh, une super héros euh, J'ai du mal sur plein de trucs. Euh, donc non. Je suis pas faite pour monter des barres à 100 kg. Et ça veut dire que si je montais une barre à 100 kg demain, ça n'étonnerait personne. Les gens se diraient, bah c'est normal, lève truc. Mais pourquoi Pourquoi 95 kg c'est dur, putain. Pour moi ça l'est. C'est dur, c'est lourd. J'ai galéré à arriver à là, tu vois. J'ai galéré et je galère encore à les monter des fois, tu vois. Surtout après avoir fait du butterfly. Donc il faut pas oublier ça. Je connais plein de coachs aujourd'hui. Des coachs qui sont très bons, d'autres pas. Mais je connais des coachs qui pratiquent pas du tout. Euh, et du coup, qui s'autorisent à donner des conseils à des gens alors qu'ils n'ont aucune notion de ce que cela procure. Euh, J'ai aussi voulu, en postant cette vidéo, montrer que oui, je fais de la compétition. Donc je suis, je pense, légitime pour euh, euh, donner aux gens des conseils sur leur propre performance. Oui, je passe aussi par des moments où je doute, où je suis pas forcément au top du top. Oui, il m'arrive aussi quand je fais des PR d'avoir en compétition... Quand je fais des paires en compétition, d'avoir une technique douteuse, ou plutôt une réception douteuse, parce que ça fait partie de l'évolution. Je fais des butterflies, j'ai entendu, je fais des muscle up où j'arrive très haut en haut, et pourtant en compétition, il m'arrivera, si je dois enchaîner 15 muscle-ups, de faire ça. Alors qu'on nous le dit, on le dit aux gens, non, ne faites pas ça, techniquement, ce n'est pas bon. Oui, c'est pas bon, mais la compétition, la performance, on va mettre ça ensemble, L'apprentissage des mouvements, c'est deux choses différentes, c'est deux mondes différents, en fait. Et moi, je suis une coach qui euh, roule un peu sur les deux axes. Je suis à la fois euh, sur les débutants intermédiaires qui ont besoin d'apprentissage, de skill, de méthodologie, de propreté. Et je suis aussi sur ce côté performance, puisque j'ai des compétiteurs. Et j'en ai plus que vous me le pensez. J'en ai une bonne dizaine. Donc, du coup, j'ai des compétiteurs, même si je ne les mets pas en avant, mais j'ai des compétiteurs qui qui aussi ont besoin de voir que je compète aussi, que moi, je, que moi je, je fais aussi des compètes, que moi aussi, je suis dans le dur. Et que quand je leur dis « Non, ça, ça va pas. » Ou hey « Eh mec, quand t'as telle charge dans tel workout, tu te bouges les fesses et tu la montes et truc. » et ben quand j'arrive à montrer moi qu'après un workout, j'arrive à lever 95 kg avec la force mentale, parce que c'est que de la force mentale, là. Tu pars t'as pas plus de mais mais t'es déjà fatigué. T'as 95 kg, il faut pouvoir te dire « bah, mon gars c'est parti tu la montes et c'est tout tu vois et ça je le vis tous les jours pas tous les jours mais je le vis au moins une fois par mois et du coup c'est important aussi pour moi de montrer la vérité euh, donc techniquement ma barre elle est bonne sur la montée elle n'est pas bonne sur la réception euh, la charge que je manipule normalement ne me permettrait même pas d'avoir une technique aussi bonne sur le début, pourtant euh, elle est bonne. Mon axe d'amélioration, ça va être de travailler ma réception, ok, si j'ai si vraiment envie de l'améliorer, de travailler ma réception. Euh, et pour moi, c'était très important de montrer que oui, bah oui, euh, j'ai des phases où tout n'est pas parfait. Voilà. Et c'est ça, un athlète. Un athlète, c'est pas forcément qu'une personne qui réussit tout. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. Instagram, oh! Bougez-vous d'Instagram un peu, allez sur les compétes. allez sur le, le, le floor, allez voir une compétition d'athlétisme, allez voir une compétition de rugby, allez voir un truc. Il y a des gens qui se blessent, alors qu'ils répètent ça tous les jours à l'entraînement. Il y a des gens qui se blessent, il y a des gens qui se font mal, il y a des gens qui, sont... qui, concou qui concourent pas parce qu'ils ne peuvent pas, enfin, pour X raisons. Parce que ça fait partie du terrain. Alors oui, sur mon Instagram, je montre. 90% de technique, de skill, de propreté, et 10% de moi. Et moi, je suis pas parfaite. Petit update, on est le lendemain, j'ai des tresses, c'est pour ça que j'avais la flemme de coféga. Hein. Bref, c'était juste pour vous dire, que je suis en train de monter, je me rends compte que j'ai pas euh, dit exactement tout le fond de ma pensée. Euh, je voulais dire à toutes les personnes qui prennent le temps de critiquer les gens, d'être dur avec eux, méchants, euh, sur les réseaux sociaux, allez en enfer, allez en enfer. Restez-y bien, vous allez avoir un, un aller simple en jet privé, en enfer, direction l'enfer. Et là où ce qui vous attend, c'est que de la merde. Vous allez nettoyer de la merde des gens, euh, torcher les fesses des gens. Euh, faire la vaisselle et faire des additions, soustractions et corriger des fautes d'orthographe toute votre vie, voilà ce qui vous attend euh, Vous nous faites chier, très sincèrement, allez vous faire foutre et pour toutes les personnes qui reçoivent des messages méchants comme j'ai pu recevoir Bloquez-les en fait, bloquez-les parce que les gens ils sont tellement malheureux dans leur vie qu'ils sont obligés de euh, rendre le malheur sur quelqu'un d'autre tu vois Donc bon voyage en enfer N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, ce que vous en pensez, euh, pas forcément du commentaire du gars parce qu'en en, en soi, ce commentaire-là, il est complètement ridicule et il faut dire la vérité, on en a rien à branler et pour le coup, ça m'a fait ni chaud ni froid parce que je l'ai bloqué. Mais en fait, un petit peu après, je me suis dit, il hm, y a peut-être un, un sujet euh, à aborder pour YouTube. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me raconter un peu votre life en commentaire parce que ça m'intéresse. On se retrouve sur mon Instagram où il y a la fameuse vidéo. Il y a la fameuse vidéo, mais il y a aussi plein de skills, il y a aussi plein d'apprentissages, plein de conseils. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous aider et pour vous montrer un peu la vérité aussi. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt. Bye.